Hey everybody, Bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, dimanche 24 avril, je vous propose une petite visite de Fisherman Village à Bokutu. C'est parti pour une visite virtuelle de Fisherman Village en ce dimanche 24 avril 2022. Il est 17h35, c'est parti je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. Je me trouve sur la plage de Boput à Fisherman Village. À 7h06, c'est le moment du balai, des jet skis, des bateaux qui rentrent et notamment ceux de Orange Wave. ici devant le Cocotams qui va petit à petit se remplir jusqu'à environ 19h30 où va se tenir ici le Fire Show, un spectacle de, de feu sur la plage devant le Cocotams à 19h30 et un autre aux alentours de 21h. À cette heure le petit marché est en train de s'installer. Je vous ai déjà parlé du Positive Wive, un établissement qui a été complètement restructuré, ils ont refait leur terrasse, c'est un endroit sympa pour voir le coucher du soleil. Et puis à côté c'est en train de se refaire une beauté aussi. Pour ceux qui ont connu le Cuba Cabana, il est en train de se refaire une beauté. Il y a Voilà, c'était Emma en direct de Koh Samui pour vous donner un petit aperçu de l'ambiance à Fisherman Village en ce dimanche 24 avril 2022 aux alentours de 17h30-18h en avant soirée donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes à Koh Samui, bye bye Je suis Emma, je propose ben Sawadi Villa à la location